Michel, tu es sûr que tu m'as ma copine Donne-moi 500 s'il te plaît. C'est pour lui faire une surprise. Pourquoi tu réagis comme ça Toi la fille, je pense qu'on t'a seulement fait ça au village, franchement. Une belle fille comme toi, avec toute la beauté, debout là comme ça, là, avec tout ton charisme là. Tous les jours, si tu n'as pas les problèmes de 100 francs, c'est 200. Si ce n'est pas 200, c'est 300. Tous les jours, ça. Non, franchement, tu exagères. Ya! Yeah. Hmm. Tu veux me dire qu'on donne pas le transport ici? Donc tu fais ta formation, on donne le transport pour rentrer. Depuis que tu comptes les plafonds chez les hommes là-bas, on te paye pas aussi. Michel. Michel. Donne-moi 1500, s'il te plaît. Bon, je vais te rembourser. Vanessa, je n'ai pas d'argent pour un prêt, ni pour te donner. Franchement. En tout cas, je vais dit que quand tu passes ici, là, si c'est pour les futilités comme ça, ne t'arrête plus ici. Quand tu as tes conneries, là, continue ta route. Ici, là, c'est mon lieu de service et il faut apprendre à respecter ça. C'est la DF, il veut plus te voir ici. Il veut comment de la surprise C'est ton problème, surprise ou mon œil Je dis. La fille est sûre qu'elle est ma copine. Tu te demandes 1500, elle est incapable de te donner. C'est quoi cette histoire? Michel! Michel! Maman, laisse-moi dépasser. Tu croyais quoi la réception? Maman, tu connais la cliente de l'autre jour là, non? Qui était venue faire les ongles la dernière fois là. Maman, la fille là m'embête. Oui! Maman! Hey, hey, hey, hey. Tu la vois là comme ça, elle marche comme ça. 5 francs elle pas dans la bouche. Ah Michel arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Elle n'a pas 5 francs comment? Elle ressemble à une fille qui a faim. Justement, regarde comme elle est belle-belle là-dedans. Tous les jours qu'elle vient ici, si elle n'a pas les problèmes de 100 francs, elle aura les problèmes de 200. Si ce n'est pas 200, c'est 300. L'ilien est sont moi dépassé. elle est venue faire quoi ici aujourd'hui? C'était pour me demander 1500. Qu'elle veut faire une surprise à son gars? Donc, elle va aller faire la cuisine, elle n'a pas mis 500, c'est chez moi qu'elle vient prendre. Comme tu vois les trucs de la malchance sur la Liliane, et moi moi seulement dépassé Vous me connaissez avant. Ou même, c'est ça l'autre jour ici, là, comme elle est venue, là, pour une prestation. Elle est devenue ta copine comme ça, chaque jour elle est là, Michel, Michel, Michel, Michel. Maman, tu restes sur ta part, viens te trouver. Tu es dans un institut pour la formation, quelqu'un vient s'accrocher sur toi et tu te laisses faire. Tu connais ce que ça peut te causer comme problème demain, Liliane. Je suis moi des passos. Comme je suis moi ma formation comme ça là, pour que le gars là ouvre vite mon salon, voilà comment la marche se commence. Ah! Maman. Hum? Ça commence a même commencé comme ça que quelqu'un fait les ongles et vient copine. Maman, ça m'a pas de croix. Mon sens, c'est ne comprend même pas ma copie. C'est à cause des filles comme ça qu'on ne respecte pas les femmes là, dehors. Quand tu payes l'amour d'un homme comme ça, tu veux qu'un homme te prenne en considération comment? Il ne oui, peut oui, pas! Maman, Suzy, tu étais où hier soir? Tu as regardé les mi ton? Tu n'as pas regardé ça hier soir? Ça a chauffé jusqu'à. Ouais, maman! La belle mère est entrée dans la chambre de son beau-fils, demandant à sa belle fille de prendre la bonne position pour faire l'amour. Quoi? Ouais. ouais, comme elle te dit là. Elle dit qu'elle veut les petits-fils, elle est fatiguée de les voir chaque jour rester là comme ça. Qui a quoi? Maman, c'est belle mère aujourd'hui. Je te aujourd dis que ça m'a dépassé. Ça a chauffé hier, comme elle te dit là. Hein? Pardon? Maman. Pardon, dis-moi. Si tu t'es, toi, tu as besoin de faire tu fais comment? Parce que moi, je ne peux pas m'en supporter. comme quoi pourquoi je suis comme ça tu as vu le gars de michel il a fait quoi il sort de la route tout de suite là là là comme il sortit là mm -hmm. j'ai croisé le gars de michel maman le gars là est laid mm -hmm. Arrêtez. maman la mochete. il dit qu'elle est l'incarnation de la moucheté hey, gabon exagère pas, le gars n'est pas laid il ouais. a fait quoi j'exagère il Qu faut que tu veux de l'aider celui? j'avais bien dit la merci il est bien, vous regardez, il est trop laid. Tu as bien regardé le type là. Attention, à pensant c'est celui qui fait sa formation. Hein. Et Non, Et oui, il n'est pas laid de toutes les façons. À mon avis, il n'est pas laid. Le gars là, elle, elle est laid. toute la beauté de Michel là. Ouais. Il est, il est pas c'est son goût, non Vous voulez quoi C'est son goût, il ne refuse pas. Le gars là, maman, quand Michel met les Brésiliens, les métissés sur sa tête, elle ne peut pas faire au moins le verre. Il dit même le prêt pour arranger un peu son gars ou moins pour raser la bande, nettoyer, rendre le gars là lui-même. Qu'est-ce que tu en sais? tellement lui, fait le le sa il s'énergie un peu sa femme. Il demande le gars. Tu pas le problème Pourquoi ce calme-là? Mmh. Mmh. Vous ne parlez mmh. plus. Suzanne, mmh. tu as fini de mal parler de mon gars. Mmh. Depuis mmh. que je suis arrivée dans cette maison, tu ne fais que me chercher les pouces sur la tête. Tu passes ton temps à m'insulter. Tu dis que je ne m'habille pas bien. Mes perruques sont toujours un genre, un genre. Je ne me oigne même pas. La jalousie t'avait fait quoi? non. tu as fait que mon gars. Maman, laisse-moi dire ce que j'ai vu. Ne rien inventer. Si tu m'as vu, j'ai créé sur tous les toits. Je dit juste ce que j'ai vu. Je te dis juste ce que je n'ai rien inventé, pardon. En tout cas, continue. En tout cas, j'ai un mordi de l'affaire ici. Ça a commencé. Ça va péter entre vous. Continue, tu vas parler des gars, des gens. Je vous ai prévenu. C'est lui qui peut la formation. Je vous laisse. Après, Donc, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Toujours avec le Congo, ça, tu te poulais des femmes. C'est écrit là que je passais le micro, mais homme on ne fait qu'on connaît ça. Depuis que tu l'as vu, tu as vu un micro, il t'a que le nom ça. D'ailleurs, même, j'ai dit juste ce que j'ai vu, les et l'invalidité. Et... Ah non, fais-moi papa, parce que je suis là. Prête-moi la gêne non les paroles. Congo, ça, ça. Une pâle blanche avait raison. Hein. Ce gars est vraiment très beau. Bon. Il n'est pas mal compris. Si un seul externe me faisait des avances, je ne saurais hésiter. Il est très mignon. Et Michel ça, Je ça au ça Ça va, ça va et toi Ça va bien la fatigue. Ah, on peut commencer au travail Il dit qu'il n'a que sinon c'est la magie, seulement. le vent. Oh. Akamba, si je cherche la police oh. à la maison, je ne trouve pas toujours à faire eh, Toi aussi, Michel, si elle prend ta chose, qu'est-ce qui va se passer? On se connaît. Ah, maman, regarde comment ta peau est douce, ça sent que la clim si. Oh. Oh. maman, elle est claire si même déjà Ah oh. déjà. Akamba, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici?